Oh. voilà quand cette partie du bateau est cassée on va zoomer. en fait je voulais tout balancer à la boubelle c'est à deux trois reprises je voulais laisser tomber parce que ça n'arrête pas de casser de tous les côtés et pour toutes les pièces ça en fait je me suis rendu compte que pourquoi il n'y avait pas de vidéo sur l'assemblage la de, de cette mini bateau de sauvetage, le radeau de sauvetage. En fait, je viens de comprendre, c'est impossible de monter la pièce sans passer par le cimetière de bateau. C'est mon deuxième tentative. J'ai commandé deux en même temps. Et du coup, euh, tous les deux, dès le découpage, ça a tombé en miette déjà. Donc, j'ai eu l'idée, vu qu'il est impossible de monter la pièce, là, j'ai commencé à rassembler ces lamelles, la bordure, donc, les lamelles de bois, pour le côté, le bord du bateau, dont la bordure. Et du coup, en tenant tout simplement, en tenant ici, pour pouvoir coller en mettant les gouttes de colle forte, puissante. et le maintenir pour que ça reste collé, ben il est parti la pièce. Et où oui, il est de La partie cassée. Non, du coup il est cassé. C'était comme ça. Bon, plutôt l'autre côté. Et du coup je voulais tout balancer parce que j'ai plus de pièces d'échange. Les deux paquets sont verts. Et du coup, j'avais pensé pourquoi ne pas coller, assembler toutes les pièces euh, qui permettent de maintenir un peu plus costaud. Donc, par exemple, la surface ici, afin de maintenir grâce au double épaisseur, du coup, pour le maintenir un peu plus solide que la que la normale. Sauf que attention, si on met cette pièce là ici, déjà il est tout droit et là il est courbé. Donc, ça va casser à nouveau. C'est sûr à 2000%. Donc, regardez la courbe qu'il va avoir pour pouvoir coller. Voilà la différence. Celui-là, il doit être courbé. Il est courbé déjà. Et celui-là, est tout droit. Si on essaye de coller cette pièce par-dessus, pour le rendre plus, deux fois plus solide, puisque il y a, ça fait deux, deux collés en un, sauf que, il est tout droit, donc il faut tremper dans l'eau d'abord l'eau chaude de préférence afin de ramollir plus facilement le, le bois pour le tordre mais si une fois qu'on compte ça on va, ça va poser un autre problème c'est qu'on ne peut plus mettre les pièces là il, je viens juste de toucher et regardez il vient de passer donc ça n'arrête pas de passer partout c'est pour ça que je pensais à coller toutes les pièces importantes c'est à dire des pièces qui permettent d'augmenter l'épaisseur et un peu deux fois plus costaud quoi normal costaud c'est une façon de dire mais ils sont tous très craquants c'est comme des chips essayez de construire un bateau avec des chips c'est pareil donc avant de coller cette pièce parce que j'ai déjà mis la colle ici pour justement pour ne pas casser cette pièce parce qu'elle est déjà cassé j'ai l'ai collé trois fois de suite coller fini casser, coller fini casser donc, donc je le collé ici du coup j'ai rajouté tout de suite tout de suite les deux morceaux pour le renforcer donc ça tient un peu mieux mais maintenant pour, il faut coller ça mais avant de coller celui là il faut je vais, je vais presque casser encore nouveau en essayant de soulever il faut coller cette pièce au fond d'abord cette pièce et cette pièce, il y a beaucoup de monde qui va demander à quoi ça sert. Parce que j'ai dû regarder des milliers de fois les photos originaux sur les sites de vente. En fait, cette pièce-là, c'est pour le milieu. Donc, il vient ici. Pour coller, renforcer cette partie. Et les deux morceaux de bois épais. Il y a quoi Il y a le col et ces deux morceaux, faites attention parce qu'il y a celui-là, qui est pour le support du, du bateau de sauvetage. Pour le pied, donc, le pied de support. Étant donné que ça, il n'y a rien, c'est un rectangle. Tout simplement, en fait, il faut qu'il passe, qu'il maintient, en fait. Hey, je viens de casser, ah, ça va. Ouf, j'ai à nouveau. Donc, il faut coller tout ça avant de pouvoir coller la... cette pièce. Donc, il faut coller cette partie, donc, en plein milieu normalement, déjà, ça n'arrête pas de foirer Là, avec cette pièce ici, et les deux morceaux, donc, il faut couper ce morceau, du coup, couper en deux, pour coller ici un, oh, qui se relève légèrement, et cette pièce, donc, couper aussi un petit mor un petit bout. Faut faire entrer le devant et lui il est mieux il faut couper ici une fois coupé fini il faut coller cette pièce mais avant de coller il faut pas coller comme ça il faut tremper dans l'eau chaude j'ai déjà mon box de bière chaude ici que je vais tremper dedans c'est l'eau bouillante ça permet d'aller plus vite à faire courber le, le bois. L'eau voilà. bouillante déjà prêt. Mais sauf qu'il faut coller tout ça en premier. Sinon, si on colle cette partie en premier. Regardez. Après, on ne peut plus travailler. Avec ça. Parce qu'on ne peut plus remettre dedans. Toutes ces pièces. Bon, comme c'est cassé, donc je peux... Ici un peu. et attention à cette pièce aussi parce que comme ici c'est plat donc bon ça va il y a le creux peut-être on va dire mais je du coup j'ai dû faire attention le côté plat et ici c'est dépassé la planche il est plus épais cette pièce là les trois pièces là sont plus épais que cette pièce là regardez il y a un dépassement donc pour pouvoir coller la dernière pièce par dessus et pouvoir coller convenablement une il faut qu'il soit aplaté au même niveau donc ce qui explique le côté où c'est dépassé on le met en bas et ça va dans les fentes ici donc il faut casser tout toutes les pièces qui dépassent cette bordure là il faut tous les, les casser c'est pour juste maintenir sur euh, le support de travail la planche là c'est un support de travail une fois qu'on a collé tous les bordures on peut le casser mais sauf que j'ai pas encore tout euh, j'ai même pas commencé en fait est, tout est cassé déjà il n'y a plus rien déjà tout est parti donc du coup je travaille en collant le bordé sans le support de maintien qui est cassé d'ailleurs là. Voilà. donc au final il faut couper au ras de cette planche après on colle celui là de bord il faut courber devant la partie qui dépasse en bas ici c'est tout plat à tous les niveaux afin que lui il puisse poser par dessus là, du coup j'ai dû coller d'abord coller d'abord et tremper tout en même temps comme ça je peux courber l'ensemble voilà. C'est énormément de problèmes du coup. Je pensais juste coller pour, pour s'épaissir, pour rendre plus dur et pour coller le bordé. Mais en fait, il y a le problème de courbure que j'avais pas fait gaffe. Et c'est un sacré, sacré problème à nouveau. Aïe, aïe, aïe, aïe.